Gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, gloire, gloire, Seigneur soit vraiment glorifié, levons-nous, nous allons lire un, un psaume, que le Seigneur soit réellement béni, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100, psaume chapitre 100, nous lisons la parole du Seigneur. Amen, amen, psaume chapitre 100 Poussez vers l'éternel, décrire que l'éternel est Dieu C'est lui avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques Célébrer Louez Dieu, Dieu du haut des cieux Alléluia, louez-le sur toute la terre Alléluia, louez-le vous tous ces anges Alléluia Père Céleste est notre Dieu, notre trésor et, et c'est vrai, notre bonheur et notre bien-être dans ce monde dans lequel nous nous trouvons et nous sommes heureux de ce que tu nous as trouvé et que nous t'avons aussi trouvé Seigneur, nous sommes vraiment Heureux de ce que tu existes, ô oh notre Dieu. Sois exalté encore, mon bénémoine Père Saint, pour cette grâce. Vraiment, c'est toujours une grâce merveilleuse de pouvoir vraiment, être dans ta maison aussi. Hein. Va te connaître aussi, de pouvoir aussi te chanter, te glorifier encore aujourd'hui. Parce qu'il y en a eu peut-être beaucoup qui auraient aimé être patubissants dans ta maison à toi, mais qui n'ont pas pu avoir l'occasion. Non seulement parce qu'ils étaient vivants, mais parce qu'ils sont partis, mon bénémoine Père Saint. Et c'est toi qui nous as donné la grâce d'avoir soupé des vies encore aujourd'hui pour que nous puissions avoir à ce moment dans ces lieux, pour pouvoir également nous rassembler, pour pouvoir te célébrer, pour te dire merci encore pour la bonne santé, merci encore pour le souffle des vies, béné mes Père, saint Dieu, merci également aussi d'avoir pourvu aussi pour la nourriture, pour les vêtements, pour tout ce qui est nécessaire aussi dans notre vie, Père, pour les logements et pour tout, Père, parce que c'est vraiment toi, notre Père, c'est notre Dieu qui prend vraiment soin de nous, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Il se peut parfois que nous ne pas nos yeux cela, la mais mais nous savons que tu travailles, tu agis encore davantage pour chacun de nous, Vénéme Père Saint-Dieu, en fait que nous puissions être préservés de tout mal, et être vraiment conduits par toi avec les repères. Nous demandons de être encore pardonnés par toi, Vénéme pas parce que nous sommes un peuple qui a toujours et qui aura toujours besoin de toi, mon sauveur. Ce soir, nous sommes rassemblés en cet endroit, reconnaissant réellement la sécurité Vénéme pas ta grandeur, mon roi, et aussi ta seigneurie, aussi, mon bénéme mes Père Soit. Béni pour ton amour à notre endroit, pour ta bonté, béni mes Pères Saint-Dieu. Pour la grâce d'un accord à ta maison, à ces lieux, béni Père Pères Merci encore pour les chants qui ont été chantés en cet endroit. Aussi, béni Père, pour l'adoration aussi, pour adorons, mon Dieu, nous t'adorons, mon béni Père Saint, puisque tu es réellement notre Dieu. Béni encore ton peuple qui est en connexion et dans différents pays, différents endroits, mon béni mes Père saint Merci pour le soutien que nous apportons, béni mes Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais pour nous. Nous t'avons ainsi prié, Père, très merci pour ton amour et ta bonté à notre endroit. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni et exalté aussi pour sa miséricorde aussi à notre endroit et sa fidélité aussi à, à ses promesses et aussi à, à sa parole. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre puissant vainqueur pour ce qu'il a fait pour nous et nous lui sommes beaucoup reconnaissants pour cette grâce qu'il nous a encore témoigné. En ce jour, je pense que beaucoup ont eu à pouvoir aussi entendre cela dans les nouvelles, chose qui ne devait pas être faite, parce que je crois que le gouvernement avait déjà eu à pouvoir prendre ses dispositions lorsqu'il a eu à pouvoir ouvrir les, les magasins ou les commerces non essentiels, comme il est dit, mais ils avaient donc prévu maintenant de se retrouver vers le 15. Mais nous avons prié, vous avez prié aussi, je crois que le Seigneur a secoué aussi les choses pour que... L'ouverture nous soit donc donnée de manière à ce que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir aussi nous retrouver dans sa maison pour que nous puissions passer aussi les temps de réunion et aussi les temps que nous voulons nous tenir dans sa présence afin aussi de pouvoir prendre part à ce qui nous est toujours nécessaire à la fin de l'année. Que Dieu soit béni pour cela, qu'il nous soit vraiment glorifié de nous avoir donné cette possibilité de pouvoir réellement nous retrouver dans sa maison avec le peuple de Dieu qui, de manière à ce qu'ensemble aussi nous puissions élever nos voix, nous prions pour que les nombres puissent augmenter encore davantage. Mais nous savons que déjà le fait que le Seigneur a permis qu'il y ait cette percée, c'est surtout pour nous, pour que nous puissions nous retrouver, enfin que nous puissions aussi prendre part à ce que le Seigneur nous accorde la possibilité d'avoir, de manière à ce que nous puissions passer des l'ancienne année qui vient de passer à la nouvelle année que nous y entrons effectivement avec notre Seigneur et notre Sauveur. De tout mon cœur, je voudrais vraiment lui dire merci parce que c'était là aussi les désirs dans mon cœur effectivement et je pense que ça devait être aussi aussi les désirs dans le cœur de chacun de vous aussi parce que nous ne voulions pas que cette année-ci se termine comme cela puisque... Nous savons ce que Dieu nous a fait savoir aussi et que nous le remercions parce que là aussi c'est la victoire que nous avons de pouvoir réellement aussi avoir ces moments qui nous ont été donc accordés par le Seigneur au travers de dispositions qui ont été prises et auxquelles nous voulons aussi saisir cela. Notre frère bien-aimé est rentré aussi à la maison, notre frère Sadisas, comme vous le savez, je crois que je l'avais annoncé ici, et c'est demain qu'il sera donc déposé dans la terre, ce sera donc en France et. C'est aussi nécessaire que cela soit fait. Et comme c'était aussi le désir, comme vous le savez, le frère avait donc eu ce désir dans son cœur, et qu'il était vraiment aussi en faisant donc partie de cette assemblée. Donc c'est notre frère qu'il faudra donc qu'on puisse déposer effectivement aussi dans la terre. C'était aussi son souhait, parce qu'il savait que c'était ici le lieu que le Seigneur lui avait donc accordé la grâce de pouvoir aussi prendre part aussi pour écouter aussi la parole de Dieu. Donc cela se passera donc en France, donc dans l'après-midi. Et nous remercions le Seigneur notre Dieu pour ce qu'il fait et aussi la manière dont il console aussi ses enfants et aussi nos frères et sœurs qui sont aussi là-bas, qui ont été consolés sous les membres de famille aussi, en sachant qu'effectivement, que avant de pouvoir aussi partir, le Seigneur lui avait accordé cette grâce de pouvoir le recevoir et s'accrocher à pouvoir... Écoutez aussi sa parole. C'est le Seigneur qui conduit et celui aussi qui montre le chemin, puisque nous a fait part effectivement qu'il a dit que je suis le chemin, la vérité donc et la vie. Nous le remercions. Encore ce soir aussi pour cet an qui nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver, afin que nous puissions ensemble aussi prendre part à pouvoir le célébrer et l'adorer et, et surtout aussi de pouvoir lui dire merci pour chaque jour qui passe et les souffles de vie qu'il nous donne, les soutiens et les secours qu'il ne cesse de pouvoir nous apporter en tant qu'un peuple qui lui donc appartient. Nous le remercions de ce qu'il nous a aussi choisi pour que nous puissions réellement aussi être aussi dans ce monde ici où nous sommes, des témoins pour que le monde sache que le Dieu de la Bible est aussi vivant, même si en un certain moment ils ont ce qu'on appelle cette amnésie mais il y a un rappel effectivement que le Seigneur voudrait qu'il puisse arriver à pouvoir aussi réaliser que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre il est toujours vivant, c'est pour ça qu'il a dit que s'il consent à donner sa vie, il verra une postérité et il prolongera donc ses jours, jusqu'à ces jours effectivement, nous pouvons le voir parce qu'il a dit que vous vous me verrez mais le monde ne me me verra donc au plus. C'est ainsi que nous le remercions effectivement aussi de ce qu'il a eu à pouvoir effectivement aussi se prier un chemin pour que nous puissions être aussi de, des temples effectivement dans lequel effectivement lui, il peut descendre et tabernacler. Et pour cela, il a eu à pouvoir déployer tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons exactement comme lui, il veut que nous puissions être. C'est à nous de voir nous accrocher effectivement à ce qu'il a déclaré pour que nous puissions atteindre aussi cet objectif auquel il nous a aussi donc destiné à pouvoir et nous aussi à atteindre. Nous lui sommes reconnaissants parce que il ne nous a pas laissé orphelins, mais il a dit qu'il nous enverrait donc le consolateur, l'esprit de vérité qui nous conduira et qui nous conduit toujours dans la vérité. Peu importe ce que le monde peut être et ce que les hommes peuvent dire, effectivement, mais nous avons l'assurance que le Seigneur a pris soin réellement que sa parole soit comme il l'a déclaré parce que lui-même il a dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc il, il en prend soin par le moyen par lequel il a pourvu effectivement par la prédication mais pas n'importe quelle prédication mais par la prédication que le Saint-Esprit aussi nous donne effectivement. Dans le livre de Luc nous allons lire cela et puis bon je pense que les seigneurs voulant, nous voulons on va vous garder très longtemps, puis nous allons donc aussi, Luc au chapitre 11, et nous lirons donc à partir du verset 33. Luc 11, verset 33, nous lisons. Personne donc n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met donc sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient donc la lumière. Amen. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous tenir encore dans ta maison et surtout de pouvoir lire aussi ta parole et de réaliser aussi la grâce de pouvoir comprendre que... Tu veux que nous comprenions, effectivement, aussi, quelle est donc ta pensée et quels est les désirs que tu as, Père, oh Dieu, en fait, que nous puissions vraiment nous accrocher à cela. Et ce soir, nous te demandons donc grâce de pouvoir également aussi entendre et être aussi conduit, et éclairé par toi. Soutiens-nous et parle-nous encore, Père, et guéris-nous, restaure nous encore davantage, mon roi. Je demande cette grâce, Père, au nom de Saint Jésus Christ. Amen. Vous pouvez donc vous asseoir. Là, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même qui parle et qui nous dit quelque chose de tellement si important, qui soit vraiment aussi euh, pour nous la chose à laquelle nous pouvons arriver à pouvoir réaliser que c'est cela aussi que le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions réellement aussi tendre et réaliser que c'est le désir profond de notre Seigneur, comme nous l'avons aussi entendu dans les autres versets aussi, que nous avons lu le mardi, je pense, aussi. Il est ici que « personne n'allume une lampe », pour la mettre donc dans un lieu caché, ou sous le boisseau. Et ça, c'est quelque chose de, de, de vrai et que chacun de nous mêmes naturellement, dans la vie, que nous puissions, que nous réalisons qu'en réalité, que lorsque l'on allume une lumière, ce n'est pas parce qu'on veut que la lumière soit cachée quelque part. On allume effectivement parce que nous en avons besoin cette lumière doit arriver à pouvoir éclairer, en fait on voit exactement ce qu'il ce qu y a parce que sur le même chemin, quand nous marchons lorsque nous voyons que ce chemin n'est pas, pas, pas, pas, pas éclairé nous avons difficile effectivement de voir avancer mais quand nous allumons la lumière effectivement nous réalisons que cette lumière nous permet de pouvoir avancer parce que nous voyons effectivement les choses de la bonne manière donc nous comprenons que une lumière sa destination c'est pouvoir davantage éclairer et permettre aux gens de pouvoir réellement aussi voir les choses de la bonne manière et surtout sur le chemin par exemple, de voir comment marcher et comment avancer effectivement aussi sur, sur le chemin parce que lorsqu'il y a des ténèbres effectivement, on ne sait pas voir les choses effectivement de la bonne manière c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir avoir la lumière, donc naturellement comme ici par exemple, effectivement, on l'a allumé pour qu'on puisse voir clairement aussi les choses, comment elles sont c'est-à-dire que si on n'allume pas, on ne voit pas tellement très bien, donc son importance c'est de pouvoir éclairé en fait que les gens puissent voir distinctement les choses. Parce que lorsque c'est ténébreux, effectivement, on ne sait pas tellement très bien voir. allez dit, effectivement, qu'on n'allume pas la lampe, effectivement, pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Donc, les chandeliers, c'est les portes lumière, effectivement, comme on pouvait euh, le voir, effectivement, dans les saintes écritures, comment cela est, est, est disposé, effectivement, parce que quand on allume, il faut qu'il y ait un endroit où on peut le mettre pour qu'elle soit là, posée, afin qu'elle puisse au moins éclairer aussi les uns et les autres. Donc, il dit que on la met pas en dessous, mais on la met à un endroit pour que ça puisse continuer à pouvoir éclairer encore davantage. C'est pour ça que vous voyez qu'effectivement, que dans les scènes d'Écriture, lorsque nous parlons, c'est pas que nous parlons, mais et quand le Seigneur parle effectivement, et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, nous montrant effectivement quand il a eu à pouvoir visiter aussi jean sur de Patmos, et ce que Jean a pu voir, effectivement, il décrit en fait un chandelier, au milieu desquels, effectivement, il y avait les filles de l'homme qui marchaient, en fait, effectivement. Donc, effectivement, on a compris ce que cela avait dit, effectivement, des chandeliers en réalité. Et quand aujourd'hui, voit effectivement, dans, dans la manière dont euh, le Seigneur a eu à pouvoir effectivement aussi nous montrer, il, il, a, il a décrit effectivement ces chandeliers pour montrer effectivement ce qu'il en était. Alors nous pouvons lire, là, dans, dans le livre police effectivement, nous pouvons lire chapitre 1, je pense. Apollis, sur chapitre 1. Ici, <coughs> il, il nous décrit, il nous montre cela, je pense que c'est cela. Dans au chapitre 1, il dit, voilà, <coughs> nous pouvons lire à partir du verset 17, il dit, <coughs> Quand je les vis, donc je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant, n'est qu'un point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens donc les clés de la mort et du séjour de mort. Et qui donc, ce que tu as vu, et ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers donc sont les sept églises. Et comme vous vous souvenez que nous en avons parlé ici lorsque nous avons pu pouvoir nous référer à ces chandeliers, effectivement, nous avons pu voir qu'effectivement que, comme il a dit, c'est cette église, effectivement, donc, fait jusqu'à la Odyssée. Et nous comprenons qu'effectivement, que ce sont donc des périodes pendant lesquelles, effectivement, que qu'on appelait les âges de l'Église, pendant laquelle l'Église, effectivement, parce que il n'y en a pas cette église, effectivement, comme nous avons dit, mais il a voulu nous faire comprendre ce qu'il en était effectivement, bon, il n'y a seulement qu'une seule église, mais cette église passe donc par des étapes tout à fait différentes. Jusqu'à ce qu'elle arrive effectivement à. Ah, son achèvement donc dans l'âge de la Odyssée. Mais quand vous voyez cela, effectivement comme cela est démontré, <rire> nous ne pouvons pas être trop longtemps parce que c'est temps aussi qui nous est imparti ici. Vous voyez qu'effectivement que là, ça veut dire comme avons effectivement que le chandelier, il ne peut pas être sans lumière. Donc c'est ce chandelier-là. Évidemment que nous voyons que c'est la lumière. Donc vous remarquez tellement très bien. Si peut-être notre frère peut quand même nous, nous projeter cela. Juste un tout petit peu, on n'aura pas longtemps, on va peut-être un peu aller vite et puis prier pour rentrer chez nous donc à la maison. Vous remarquerez qu'effectivement que. Comme il a dit, effectivement, que la lampe, on le met donc sur le chandelier. Vous, vous remarquerez ce qu'il a né avec euh, le, le chandelier, effectivement. Et comment ce chandelier est disposé aussi. C'est nécessaire, c'est important que vous compreniez que les scènes d'écriture sont vraiment d'une richesse pour nous en tant que le peuple de Dieu en tant que fils de Dieu, c'est c'est vraiment aussi la, la manière dont le Seigneur nous apporte effectivement, des éclaircissements sur ce qu'il a eu à pouvoir dire, donc la révélation sur sa parole, pour que nous puissions réellement aussi avoir la connaissance véritable de ces dieux, et aussi marcher avec lui d'une manière aussi sincère, et aussi avec confiance, avec foi en ces dieux, pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a donc destiné, donc être dans l'âge de donc, la donc c'est Alors, voyez bien évidemment ici que... Vous remarquez très bien que. <rire> Il nous dit, au on, moins on, on voit, à peu près, enfin on voit quand même clairement ici ce qu'il en est. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est l'âge de Fès, effectivement. Donc c'est effectivement aussi la période dans laquelle effectivement que l'Église donc passe dans, dans sa dans sa progression, effectivement, vers donc, sa finalité, c'est-à-dire que la, la perfection, puisque.. La Bible nous fait savoir que le Seigneur a, a eu à pouvoir donner des dons, donc faire des dons effectivement, et ces dons effectivement que, pour qu'on prenne soin de, de son Église, parce qu'il a dit que je, je bâtirai donc mon Église. Alors, on voit qu'effectivement, que ici, là, et c'est cela en fait l'état de l'Église. Et comme vous pouvez voir que c'est les chandeliers, ça veut dire que, ici, ce n'est pas autre chose que la lumière en fait, parce que sur les chandeliers, on met la lumière et il nous dit qu'effectivement que on n'allume pas une lumière pour la mettre en dessous de la table, on la met sur le chandelier, donc on la met sur le chandelier, pour qu'elle puisse davantage éclairer. Et nous comprenons qu'effectivement que dans les saintes Écritures, d'abord, regardez très bien dans, dans, dans, dans Luc, nous avons lu effectivement le verset 30. Le verset suivant, il dit, euh, euh, euh, je, je, je, je relis le verset... Euh, euh, euh, euh, voilà, le verset donc 33, je le dis donc. Personne n'allume donc une lampe pour la mettre donc dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Donc on la met sur le chandelier, comprenez bien. On met la lampe, on ne met pas autre chose sur le chandelier. Donc on met sur le chandelier donc la lampe, donc la lumière, effectivement. Donc c'est la lampe, donc on met la lumière. On met donc, donc la seule sur le chandelier. Et puis mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent, Voyez quoi Mais qu'ils voient la lumière, parce que c'est cela donc, effectivement, la lumière, en réalité, c'est pour ça qu'on appelle, donc, le chandelier. Et ceci, donc, représente, donc, cet âge de l'Église. Alors, nous comprenons qu'effectivement, que là, il faut, que comme il dit, que c'est que tout le monde qui doit rentrer, effectivement, qu'il voie pas autre chose, parce qu'ils veulent voir la lumière, donc cette lumière-là doit éclairer. Alors, souvenez-vous. Dans les scènes écritures dans les livres de Esaïe, je pense au chapitre 60. Vous connaissez cela. Nous allons quand même la lire. Il nous dit, verset 1, il nous dit donc, lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici donc les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité de peuple. Donc vous comprenez que. Le Saint ecriture nous montre qu effectivement que la terre toute entière est couverte effectivement par les ténèbres, couvre la terre entière, l'obscurité aussi, le peuple effectivement, ça veut dire que tout le monde est dans les ténèbres effectivement, donc tout est noir, tout est complètement dans l'obscurité, mais il dit effectivement quelque part, il dit mais lève-toi, sois éclairé. Le Seigneur a dit une chose, quand nous voyons par exemple dans les scènes d'écriture, juste pour que nous puissions être je pense que vous comprenez, dans le livre de Jean au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui, il dit, au commencement était donc la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a pas été fait sans elle. Et puis il dit, en elle, en elle, en elle était donc la vie. Regardez très bien hein, ce que l'Écriture nous fait savoir ici. C'est important pour l'amour du Seigneur que vous compreniez cela. Enfin, que vous compreniez aussi très bien aussi la masse qu'il y a aussi dans ce que nous voyons effectivement en rapport parce que quand on parle de lumière, on doit comprendre cela donc jean chapitre 1 il fait savoir il dit voilà très bien ce qu'il a dit donc et c'est oui je pense que c'est ça, oui c'est ça alors il dit ok et il dit, <coughs> Verset, verset, donc verset, verset, verset, verset, verset 3, il dit Toutes choses ont été faites par elle, par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis, il dit, verset 4, il dit En elle, donc, dans la parole de Dieu, donc, était donc la vie. Et, et la vie était donc la lumière des hommes. Donc, effectivement, on nous fait comprendre qu'effectivement, okay, cette vie qui était dans la parole, c'est elle, effectivement, qui a manifesté la lumière aux hommes. Il dit, la vie en elle, alors il dit, il est très bien, il continue, il dit, la lumière, donc, où c'est Et lui, où c'est Dans les ténèbres. Ah, ah nous l'avons entendu, Isaïe, chapitre 60, effectivement, que de la terre entière est couverte par les ténèbres. Donc Les ténèbres couvrent la terre entière et l'obscurité, le peuple, effectivement. Parce que si on est dans les ténèbres effectivement, on ne sait pas voir la différence des choses. Tout est dans le sens embrouillement, effectivement, dans la confusion. Mais le Seigneur a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. ok il y aura une différence, effectivement, qui doit être faite. C'est pour ça que, depuis les livres de Genèse, effectivement, au chapitre 1, la Bible dit que les ténèbres étaient la souffrance de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous. Genèse, chapitre 1. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit que, et la lumière fut. Alors, Dieu sépare. Parce qu'il ne faut pas de confusion pour le peuple de Dieu. Que... Bien sûr que non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre et de confusion, effectivement. Depuis le de départ, depuis le début aussi, il a montré. Parce que si vous voyez dans Genèse au chapitre 1, on nous parle bien qu'il y avait donc le chaos, hein, les troubles. c'est-à-dire que. Oui, c'est écrit dans Genèse chapitre 1. On peut lire avec vous. Euh, chapitre 1. De la Genèse. Ah, ça aussi. Genèse au chapitre 1. Merci Seigneur. Je remercie. Regardez, même, on va plus loin, il dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Genèse 1, verset 1. « La terre était informe et vide. » n'y avait pas d'ordre. « Et il y avait quoi ?»« Des ténèbres à la surface de l'abîme. » Voilà, Donc, et quand il y a les ténèbres, effectivement, c'est la confusion, c'est le chaos, effectivement, ainsi de suite. Mais Dieu n'est pas un Dieu des chaos, c'est un Dieu d'ordre. Alors il dit, effectivement, ici, il dit, mais, et si vous il dit, verset 3, il dit, mais Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Regardez ce qui est merveilleux. J'aime beaucoup Dieu. Il et la Bible dit, Dieu vu que la lumière était bonne, et qu'est-ce qu'il fait Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est là la séparation. En fait, que, pour que nous puissions comprendre, c'est Dieu qui sépare, ce n'est pas l'homme qui va se séparer. Dieu sépare la, le mensonge de la vérité, en fait. L'erreur de la vérité. Et Dieu lui-même sépara donc la lumière des ténèbres, parce qu'ils ne peuvent pas habiter ensemble. Voilà pourquoi on voit plus loin ses serviteurs quand ils viennent effectivement sous l'esprit du saint Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres en 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Ça, c'est l'apôtre Paul qui, qui nous dit cela, qui nous montre que c'est toujours l'Esprit du Seigneur, le même Esprit qui a proclamé la parole depuis le début. C'est pour ça que nous avons besoin des hommes envoyés de Dieu, qui ont l'Esprit du Seigneur. Ils nous gardent effectivement dans la pensée de la parole de Dieu, dans l'Esprit du Seigneur, pour que nous soyons apaisés, que nous soyons tranquilles, que même si nos yeux se fermés, nous soyons sûrs et certains que nous n'allons pas rencontrer quelque chose de. de, de quelque chose d'inconnu, nous allons rencontrer celui que nous avons aimé sur la terre. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Pas des églises, mais de la Bible. C'est pour ça que nous avons besoin de cela. C'est pour ça que vous voyez vu que dans les scènes écritures le peuple de Dieu soupirait après la parole. Je sais que je les frères là, je les fais, il dit mais, il dit, mais et, et, comment le Seigneur leur faisait cet Ce n'est pas qu'il détestait les gens, c'est pas que non, c'est parce qu'ils voulaient voulait avoir la chose vraie. Il voulait être sûr et certain que ce que nous recevons, oui. Les gens peuvent faire des miracles, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent faire des miracles à gauche et à droite. Il dit mais oui, il y aura des faux, hein, c'est sûr et certain qu'ils feront des miracles, même en copier, ce seront comme des, des, des pharisiens, on en aura beaucoup aussi que quand on le voit, oh sans faute. C'est vrai, vous savez, les agnostiques peuvent faire tous les efforts que vous pouvez voir, que vous, quand vous le regardez, il dit cet homme, il est vraiment un saint, en fait. Mais c'est un agnostique, en fait. Des gens simplement qu'il faut des efforts pour ne pas faire ceci. Il y en a, où on en trouve, effectivement. Même dans le monde, effectivement, des hommes qui sont bons, meilleurs qu'eux. Nous, par exemple. Mais ces hommes-là, s'ils mourraient aujourd'hui, ils n'iront jamais au ciel, là. Donc, c'est pas ce que nous pouvons arriver à pouvoir faire nous-mêmes qui serait quelque chose qui serait agréable à Dieu, parce que nous n'arriverons jamais à pouvoir. Parce que, ce que nous pouvons voir, c'est que, ce que le, le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est pour ça que, il a dit quelque part, je pense, même dans le livre, oui, c'est ça, c'est, étonnant, dans le livre de Luc, je pense, regardez, si nous pouvons vite retourner, je pense qu'on peut le retrouver, que vous compreniez comment notre maître dit des choses qui sont tellement pertinentes et très importantes pour nous quand nous, Prêtons beaucoup attention à, à cela. C'est dans le livre de Luc, je pense que c'est cela. Oui. Luc, euh, euh, voyons voir, je pense que c'est peut-être le chapitre 11 aussi, je pense bien. Je ne sais pas, mais je pense que c'est cela. Oui, voilà. Merci Père. Merci beaucoup. Luc, tu es chapitre 10. Luc, chapitre 10. Nous avons lu le chapitre 11, nous. Hein. C'est cela, oui. Luc au chapitre 10. Regardez bien. Ah, je pense que c'est cela, oui. Je crois que c'est cela, oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que je suis... attendez, je ne peux pas trouver... Et... Voilà, c'est chapitre 11, verset 11, voilà. Quel est donc parmi vous... ça c'est le Seigneur qui parle encore. Quel est donc parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils Donc, non, connu, si il lui demande du pain. Donc un hein, papa... Son fils vient et dit Papa, j'ai faim, j'ai vraiment avoir du pain pour manger. Et le papa met la main dehors, il ramasse des pierres pour donner à son fils. Il dit donc Quelle est donc cette personne de l'épée Il dit à son fils S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il si demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, méchant comme vous l'êtes, nous sommes tous et seigneurs le, Seigneur le Seigneur. Vous savez donner, écoutez bien, des bonnes choses à vos enfants, aussi mauvais, aussi méchant, on ne pourra jamais donner la pierre à mon fils pour pouvoir manger, ce n'est pas possible. Quand Il nous demande, effectivement, votre enfant vous demande du pain, tu dis, bon, écoutez, je vais te chercher du pain, tu prends les caillasses ou des pierres, tu vas dire, bon, là, tu devras manger. Tu dis maman, je vais manger le poisson, tu vas avec papa, un serpent qui coule là-bas, paf, tu attrapes le serpent. tu donnes à l'enfant de voir manger. Ça ne ça peut même pas passer par l'esprit. L'enfant te demande du pain, même si tu es mauvais, tu vas chercher du pain pour ton enfant. Si donc, mauvais, que vous êtes effectivement ici au verset, je pense que si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison « Le Père Céleste, donc notre Père Céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandaient ?» Ah oui, bien sûr que on, on a l'impression, parce qu'on fait trop la chimie sur le Saint-Esprit. J'ai toujours eu à pouvoir vous dire, effectivement, si frère et soeur, que recevoir le Saint-Esprit, c'est pas compliqué faut pas beaucoup de chimie, non. C'est un don que Dieu a accordé à son fils ou à sa fille. Un croyant qui croit réellement, qui a été baptisé en son nom, le Saint-Esprit est à vous. Et la Bible lui dit regardez très bien, comme l'Écriture le dit, effectivement. Oui, au oui, oui. hein, Dans Acte chapitre 2, je pense, pour que nous lisions. disons. Puis nous retrouvons, effectivement, aussi dans ce que nous disons dans Genèse, et rapidement aussi pour la lumière, hein. Acte au chapitre 2. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduira dans toute la vérité, comme l'Écriture le dit aussi. On en a besoin, parce que le Seigneur a insisté sur ce point-là. Donc, moi, je ne dois pas me donner du repos aussi longtemps que je n'ai pas goûté à cela. C'est important. Donc, je pense, dans, dans le livre des actes, pardon, acte, c'est cela, oui, acte, regardez bien, acte au chapitre 2, il dis, c'est cela, Acte chapitre 2, verset donc 37. Après donc, avoir d'abord que verset 36, il dit, mais que toute la d'Israël, que, que toute la maison d'Israël, pardon, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Et c'est Jésus que vous avez donc crucifié. Et alors il dit ceci, au verset suivant, il dit, oui, oh, ah, c'est merveilleux. J'aimerais bien que nous disions effectivement. Ah c'est bon, si vous continuez, c'est quand même beaucoup plus. Oh là là là. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon Dieu, qu'il soit béni. donc il dit. Ça, c'est quand il parle de David, effectivement, montrant comment Dieu lui avait donc promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. En enfin, fait, il dit, dit c'est Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins élevés par la droite de Dieu. Verset 33. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et, et l'entendit Alors, verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, effectivement, « Hommes, oh, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, répentez Répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour le pardon de vos péchés. » Oui, mais, non, mais voici la chose que vous devez faire. Ça, la répentance d'abord sincère de tout votre cœur, effectivement, de vous répenter, vous devez remercier le Seigneur de votre, votre cœur, je comprends votre sauveur personne, effectivement, et puis vous répentez de tout ce que vous avez été fait, mais sincèrement, parce que ça, c'est ce que Dieu ne va pas venir se repentir à ta place. Non. C'est toi-même qui dois reconnaître, effectivement, tes manquements, parce que tu dois tes, tes, tes péchés, comme vous dans le monde, effectivement, que nous nous répentons, nous confessons, confessons à Dieu, hein, parce que c'est pas que il fallait se mettre devant un, un frère là, commencer à pouvoir confesser, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci, ben, non, c'est toi avec Dieu, tu, tu te repends, parce que c'est le travail que le Seigneur est en train de faire en toi, donc c'est là aussi, ce que la grâce fait à l'intérieur de quelqu'un, donc, il pousse l'homme, finalement, à voir maintenant, c'est dégagé de ce qu'il a dit, je refuse cela, j'ai été un voleur, je ne veux plus, effectivement, Seigneur, Et puis regardez ce qu'il écrit au par la suite. Et ça, vous n'avez simplement qu'à faire quoi À vous repentir effectivement, à tout cela, à être baptisé. Donc, bon, nous, c'est et les restants maintenant, ce n'est plus toi qui les fait. Parce que regardez très bien, il dit, « vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qu'il dit, il dit, mais, et, et, et, et, et, et, oui. il et vous recevez le pardon de vos péchés. Et puis il dit, mais non, pour le pardon, pour le pardon, pardon de vos péchés, pardon. Donc je lis. Pierre leur dit, « vous cherchez de vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Hum? Et puis il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. les dons, moi je ne peux pas me faire les dons. C'est Dieu qui te donne ces dons-là. C'est lui donc, c'est n'est plus à toi. Non, non, c'est lui maintenant. Toi, ton travail à toi, c'est de la recevoir comme ton sauveur personnel. De croire en lui tout ton cœur, effectivement. Ton âme l'a accepté, effectivement, ainsi, et puis tu t'es répenti. Le restant, c'est plus toi, c'est lui. C'est son travail. Et puis, écoutez, très bien, il dit, mais, et vous recevrez le don. C'est un don qu'on vous donne. Seigneur, il dit, du saint Esprit. écoutez, il dit, mais, car la promesse est pour vous. Donc, c'est une promesse de Dieu. Et Dieu, est il est tenu, il va tenir sa promesse. Donc, cette promesse, il dit, mais, cette promesse, car la promesse, est pour vous, et pour, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, si notre Dieu les appellera. Dieu s'occupe de cela. Toi, occupe toi, c'est ce que tu faire, effectivement. Mais alors, ce qu'il faut maintenant, effectivement, le restant, c'est à lui de pouvoir maintenant se charger, de pouvoir accomplir, effectivement, aussi euh, sa parole. Donc, dans Genèse, nous allons nous arrêter pour le moment là. Genèse au chapitre 1, nous retrouvons, effectivement, vous voyez que les ténèbres couvraient, effectivement, aussi euh, la terre, comme depuis le début, en fait, effectivement, c'est tout, oui, oui. Donc, c'est chaos, cette confusion, effectivement. Et voilà que... Euh, euh, la Bible nous dit que Dieu dit, donc Dieu te parla, effectivement. C'est comme ça que nous comprenons que la prédication de la parole de Dieu est là. Elle est d'une importance capitale. Ça c'est merveilleux de pouvoir euh, voir. Je pense que dans le livre de Psaume, où, où, où on nous parle de ça, je pense Psaume 119, je ne sais plus probablement la mais je ne sais plus très bien, mais Psaume... 119, effectivement. Je suppose, vous peut peut-être le voir. Ici, cela, nous l'avons ici. Et voilà. <rire> Psaume 119 et, et le verset 15. Vous suivez? Mmh. Psaume 119, verset 15, il dit Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur, donc, mon sentier. Et c'est là qu'il déclara, il dit qu'il a simplement déclaré en disant que, que la lumière soit et la Bible nous fait savoir que et, et la lumière donc fut. Là nous voyons pourquoi il nous est important en tant qu'enfants de Dieu de ne pas croire à ce que nous, nous pensons, parce que nous l'avons entendu la voix passée, que le champ de bataille, que Satan est vraiment toujours l'adversaire de Dieu, effectivement. S'il en est l'adversaire de Dieu, il est aussi ton adversaire. Parce que, ah oui alors il t'empêchera effectivement, il sait que il ne peut rien faire contre la parole de Dieu, mais en fait il peut arriver à pouvoir simplement pousser l'homme à pouvoir douter de la parole, avoir la confusion de la parole dans son esprit effectivement, parce qu'il sait que la parole, comme elle est de Dieu, personne ne peut la changer. Il n'y a aucun esprit qui peut faire en sorte que ce que Dieu a dit ne puisse pas s'accomplir. Mais il peut arriver à pouvoir troubler l'homme, effectivement, pour que, par les pensées, ci et cela. C'est pour ça qu'il faut toujours, nous l'avons entendu avec vous la fois, parce que Dieu nous a connu à la grâce de voir l'entendre, qu'est-ce qu que nous devons faire avec notre pensée. Dit au reste frère. Si nous devons simplement dans cet état-là, que, que tout ce qui est vrai, ce qui est vrai, soit l'objet. Parce que Satan, à ce moment-là, on sait les tenir loin. Et tout ce qui est vrai, c'est toujours la parole de Dieu qui est la vérité si Dieu l'a annoncé et doit avoir l'occasion de pouvoir entrer en moi, plus je le rentre, effectivement, mais plus alors, effectivement, j'ai la victoire même sur les démons. Ah, c'est sûr et certain. Mais si je leur laisse le temps de pouvoir s'aimer ce qui monte effectivement dans mon esprit, effectivement, dans ma pensée, et les nuits, je n'aurai que des cauchemars. Et c'est est, est certain. Parce que, bon, là, ça travaille, effectivement, ainsi. Mais nous devons garder, effectivement, aussi nos pensées, aussi, dans les seigneurs, notre Dieu. Ainsi, donc, comme ça. Alors, nous comprenons que la Bible dit qu'en elle, donc, dans la parole de Dieu, était donc la vie. Et cette vie était donc la, la lumière du de, sommeil. De nous l'avons entendu aussi que lève-toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ce que vous recevez, mon frère et ma soeur. Parce que à la taille de la mesure de la parole de Dieu que vous recevez, les jugements aussi, va aussi être aussi à mesure de cela. C'est important parce que nous, nous devons savoir que ce que nous recevons, si vraiment nous le mettons en pratique, la Bible nous le montre effectivement que nous obtenons ce que les saints de qui ont dit. C'est sûr et certain. Et puis nous comprenons que, pour ne pas vous longtemps finalement, il faut que nous comprenions une chose en rapport avec ce que nous voyons, c'est l'âge de Fès, c'est une période pendant laquelle son église, parce que depuis qu'il a bâti son église, personne ne peut arriver à pouvoir la détruire. Il a dit à, à, à Pierre, « Sur cette révélation, donc ce que tu viens de recevoir, donc ça veut dire que c'est la pensée profonde de Dieu qu'aucun esprit, aucun homme ne peut avoir, ce n'est que Dieu lui-même qui, qui l'a et qui peut révéler à celui qui est son bien-aimé. » C'est pour ça que, mon frère et ma soeur, si vous avez vraiment reçu la révélation de la parole de Dieu, vous ne pourrez jamais abandonner la parole. Parce que Dieu ne peut pas se dévoiler à toi pour pouvoir t'abandonner, et t'envoyer en fait dans une direction qui est l'enfer. Non. C'est pour ça que le Seigneur, la Bible nous fait comprendre dans, dans Matthieu, chapitre 11, je pense, la Dimitri. Il dit Mais le Seigneur, Jésus-Christ, de joie, il dit J'ai toujours aimé cette parole. Il dit mais, dit mais je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que toi tu l'as voulu ainsi. Ah oui, que Dieu te bénisse. Il dit Mais tu as caché ces choses oh, aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est pour ça c'est pas pour rien qu'il a dit à Pierre dit mais tu es heureux Parce que frère, recevoir la révélation Tout le monde dit, non, je suis je la révélation Ils n'ont pas reçu la révélation, mon frère. Parce que si tu as reçu la révélation, c'est que le Seigneur t'a révélé sa parole. Tu vas aimer le Seigneur tout ton cœur, tu t'accrocheras à la parole de Dieu. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il soit secoué, -oui, que je passe par les difficultés, ou comme qu'on me montre par dessus par les camions et tout ça, jamais je ne serai contre Dieu. Parce que je sais où j'en suis avec Dieu. Parce que c'est Dieu. C'est pour ça qu'on on, on, on prie pour que chacun de ceux qui sont appelés de Dieu ait l'expérience avec Dieu. Qui rencontre ces dieux Parce qu'il quand encore rencontré, effectivement, oh, il va neiger, il va y avoir de froid, il va y avoir des pluies, il va y avoir des de bouées, des de, de, de boueurs partout. Non, en fait, tu ne vas pas vaciller. Ta foi ne vacillera pas. Parce que La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, ce qu'on ne voit pas. Je ne l'ai pas vu, mais ah, là-dedans, je suis sûr et certain qu'il m'a convaincu parce que l'auteur de la parole lui-même, il s'est adressé à moi, je l'ai expérimenté. C'est important parce que si tu n'as pas eu la rencontre avec lui, Satan aura toujours à pouvoir jouer avec ton esprit. Est-ce que tu crois que c'est vraiment vrai? -ce que vrai Mais quand tu connais l'auteur, tu sais qui il est, c'est terminé c'est les épreuves que les situations difficiles par lesquelles on passe c'est aussi Satan qui vient à, à, dans cela aussi pour pouvoir nous, nous montrer que nous nous affaiblir en fait que notre foi s'affaiblit encore davantage mais le Seigneur tourne cela ah oui monsieur c'est vrai à notre avantage mais c'est 100% vrai c'est pour ça que la bible dit que les épreuves sont plus précieuses pour nous que leur périssables. or c'est ce que vous voulez dire oh frère quand même frère parce que je vais m'arrêter souvenez-vous de Job quand Satan a eu à pouvoir euh, parler, effectivement, à son sujet, est-ce qu'il avait des intentions, de bonnes et des Tout ça c'est bien C'est-à-dire qu'il voulait le faire de malheur. Mais Dieu a tourné ce que Satan voulait faire à Job dans le bien pour Job. Bien sûr que oui. Ce que par l'épreuve que Job passait, Satan ne s'en rendait pas compte, mais Dieu était tenté de former son serviteur. Voyez-vous, c'est pour ça que quand nous disons toutes choses qu'on coupe pour le bien... Et ceux qui aiment Dieu, on doit savoir apaiser ce que nous disons. Et comprendre qu'effectivement, que, oui, Satan ne va pas nous laisser tranquille. Il va toujours nous combattre, mais nous ne savons, on nous nous tenons. C'est pour ça qu'il faut que tu saches, où. Te... en tant que fils et fille de Dieu, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Il ne t'a jamais choisi pour t'abandonner. Et comme nous le disons, oh, oh, okay. merci. Oh, là, là. merci, effectivement. Pourquoi cela est ainsi Parce que c'est la période où... Le monde est en train de se voir passer quand même parce que quand on parle effectivement de cette période c'est la période aussi parce que l'Église n'est pas au ciel l'Église est sur la terre donc elle traverse effectivement des événements et comme on nous dit que les ténèbres couvrent la terre et oui évidemment quand les ténèbres couvrent la terre effectivement les gens sont cette terre effectivement vous vous souvenez justement un exemple que vous puissiez comprendre nous l'avons cité en certain moment, parfois vous ne faites pas attention, mais nous l'avons cité, ce que nous parlons, effectivement. Il s'agit de l'église catholique qui se tient encore aujourd'hui comme étant la seule église, effectivement. Ici, là. Cette période que vous voyez ici elle était beaucoup plus éclairée. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ceci En fait, c'est une période en fait. De, de la vie, le cours des gens comme aujourd'hui nous vivons avec Corona ici, Corona là-bas, si c'est effectivement ce C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire qu'on on est, on parle, maintenant nous sommes quand même l'église du Seigneur, jésus dit qu'il encore sur Terre. Aujourd'hui nous passons aussi par le Corona, non Nous sommes dans un monde nouvel. Tout le monde est dans le Corona, effectivement. Comme dit, effectivement, c'est partout. Tout le monde porte des masques partout sur la Terre, même, même dans les fins fonds de l'Afrique. J'étais surpris de voir que ça arrive là-bas. C'est pour que vous compreniez que... Quand on fait peur comme ça, c'est pas seulement pour mais c'est pour tout, toute la terre entière. Cette période ici, pour ça que vous comprenez que les, les événements qui se déroulent, effectivement, comme on dit, ah, dans l'Église, effectivement aussi, on voit que il y a eu ce qu'on appelle les apôtres nicolaites. Ça, ça sort effectivement aussi. Vous savez combien l'Église catholique a eu à pouvoir régner, parce que aujourd'hui. C'est que peut-être que vous ne savez pas, c'est que l'Église catholique est celle qui a eu à pouvoir dominer dans le monde. En Europe ici, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ont autant d'argent Mais les rois leur étaient soumis, c'est eux qui couronnaient les rois. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous le regardez très bien. Pourquoi vous pouvez voir euh, que les domaines spirituels est tellement importants parce que ça influence les choses naturelles C'est comme nous l'avons entendu, je crois qu'il y a quelques temps cela, peut-être que vous avez oublié, peut-être que vous écoutez comme ça, et puis hop, vous partez. Mais en fait, vous avez remarqué une chose, c'est que nous avons parlé, nous avons, parlé, dit, mais, nous avons entendu ici. Hein. Qu'est-ce qui domine surtout dans ce monde ici Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le naturel. Non, non, non, non. Ce qui domine, effectivement, ce qui doit être dominant, c'est le spirituel. Parce que le naturel vient d'abord du spirituel. Alors, ça veut dire quoi les mondes dans lesquels nous nous trouvons ici a été créé par quoi Par les choses matérielles Non, messieurs, par la parole de Dieu. C'est pour ça que quand nous sommes spirituels, nous dominons sur tout. Il a dit, « Si votre foi était comme un grand de qu'allez-vous faire ?» Tu domines sur la montagne, tu diras montagne au toit de là, va là-bas, tu vas se faire. Parce que tu es au-dessus. C'est pour ça que, nous ne vivons pas pour le monde, hein, pour les choses ici qui doivent dominer sur nous. On ne doit pas laisser les choses matérielles dominer sur nous. C'est vrai. Et puis un problème ne peut pas arriver à pouvoir dominer sur toi. Parce que tu, as, tu es au-dessus du problème. Et pour quelle raison Nous l'avons entendu aussi à longtemps. Parce qu'avant que les problèmes ne viennent, ton père, il avait vu ce problème dans ta marche à toi. C'est vrai, frère. Nous nous ne pouvons pas être surpris parce que nous avons un Dieu qui nous enseigne. Avant que le problème n'arrive pour toi, il le savait. Il savait qu'en 2015 ou 2016 ou 2017, tu auras ces problèmes. Il savait sur le chemin. Donc, en, en ayant ces problèmes là comme il est, puisqu'il est ton père, il a aussi pourvu le moyen par lequel tu dois sortir. N'oubliez jamais cela parce que nous n'avons pas un Dieu qui t'attend pendant que Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, effectivement Oui, ce qui nous arrive, c'est vrai que les diables nous, nous combat tout le temps, mais avec ce que le diable combat, effectivement, Dieu a déjà toujours pourvu aussi une voie de secours. Souvenez-vous. Aïe <rire> aïe aïe oh il est 40 ans. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge, il n'y avait pas dessus N'oubliez jamais ce que vous attendez. Quand on regarde naturellement les choses, on a la défaite. Ils ont regardé la mer. Avait la défaite. Mais ils ont oublié que cette mère-là n'existait pas par elle-même. Il y a quelqu'un qui l'a créée. Et c'est quelqu'un-là, il est avec nous. Donc avec lui, toutes choses sont possibles. Pourquoi avoir peur Pourquoi craindre Quoi que ce soit effectivement Aussi longtemps que nous... Si nous avons Dieu, tout est possible. Donc là où il n'y avait même pas de voie, de chemin, qu'eux ne voyaient pas naturellement, il y avait un chemin. Que Dieu avait tracé parce qu'il savait que quand il parlait avec Abraham, j'aime Dieu notre Seigneur, quand il parlait ainsi à Abraham, Abraham qui n'avait même pas encore d'enfant, il dit Mais regarde les étoiles, il avait vu tout ce plan-là, il avait vu tous ces enfants qui étaient en Égypte effectivement, il avait même vu qu'ils étaient devant la mer rouge, parce que c'est lui qui avait planifié tout. Quand Abraham disait Mais je n'ai pas d'enfant, lui il avait déjà vu la procédure d'Abraham. Et puis c'est lui-même qui a aussi tracé le chemin à la mer, la mer des océans, tout lui obéit, n'est-ce pas quand il a dit, oui, quand il a dit, à ses, tu vois, il a trouvé Pierre, il a tenté de pouvoir pêcher. Nous avons pêché toute la nuit, il n'y a rien du tout. On a fait tout ça, tous ces contrées-là, il n'y a rien. Il dit, retournez. Mais on a tout fait, il n'y a rien il dit, mais Retournez et jetez le filet. Qu'est-ce qu'ils ont fait Là, il n'y avait même pas de poissons, Ils jettent le filet. Qu'est-ce qui s'est passé Les poissons sont venus dans le filet. Donc tout lui obéit, donc il y a que Dieu nous aide, tu vois que les temps fuient tellement vite, c'est parce que nous puissions comprendre effectivement que, et cette lumière dont on parle ici, c'est quand même nécessaire, c'est là qu'on comprend que aussi longtemps que ce peuple-là qu'on est sur la terre est encore ici sur la terre, oh, les choses seront telles que les hommes pourront avoir quand même aussi cette paix, d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, aussi, que nous puissions comprendre une chose, mon frère et ma soeur. Quand on voit cette lumière-là, là, cette lumière ici, ici, là, elle représente quoi Parce que quand on avance, on voit la grosse ténèbre qui monte, effectivement, tu vous savez, c'est les ténèbres, et la lumière représente quoi Eh bien, le Seigneur a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et puis il a dit aussi, « Vous êtes aussi la lumière du monde. » Comment est-ce que toi et moi, nous pouvons devenir lumière C'est pour que vous compreniez que il est absolument nécessaire que tu saches d'abord qui tu es, parce que la lumière, on ne l'allume pas pour la mettre sous le boisseau, mais au-dessus. Si toi, tu es une lumière, pourquoi Dieu a fait de toi une lumière si Dieu a fait de toi une lumière, c'est important que vous puissiez entendre et comprendre cela pour ne pas perdre votre temps. La question va se poser est-ce que moi je suis une lumière Si tu es une lumière, ça veut dire quoi pour toi Vous criez à tout bout de champ, je suis une lumière. En fait, c'est comme j'avais dit l'autre fois, je m'arrêtais ici. Comme, il y a quand même un bon, un bon bout dedans de cela. On entend des, des, des, des, des, des frères qui crient à tout bout de champ Je suis un aigle, l'aigle de Dieu, je suis un aigle de Dieu, effectivement l'aigle de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un aigle Pourquoi on, on compare, en fait, les enfants de Dieu à des aigles, effectivement C'est parce que les aigles ont des capacités tout à fait particulières par rapport aux autres oiseaux. C'est pour cela. Et puis l'aigle a une capacité de constitution qui fait que les autres oiseaux n'ont pas ça, en fait. Son cousin le vautour, effectivement, il, il a un peu quelque chose, mais en fait, il y a des limites, en fait, dans le vautour, vous le savez. L'aigle a la capacité de monter à des niveaux où il n'y a pas de limite pour lui, parce qu'il peut aller plus loin, c'est vrai qu'il peut monter, je n'ai pas dit qu'il va aller dans l'espace, jusqu'à la lune, hein. mais c'est à des niveaux tellement plus haut et élevés que tous les autres oiseaux. Mais sa vue reste tellement aussi... Personne, qu'est-ce qu'elle fait Elle distingue très bien les choses. Mais toi, tu nous dis que tu es un aigle. Et quand on voit effectivement aussi la manière dont toi tu montes et que, à quelle distance tu te trouves, et comment tu regardes, effectivement, tout est flou, tu mélange de tout, mon frère. Comme mon précieux frère ici, Nicolas Fine, qui vous le connaissez hier, je parlais avec lui. Il remercie Dieu. Il y a des frères qui écoutent la parole de Dieu et, et qui, qui réellement s'accrochent à cette parole. Alors il me dit, pasteur, peut-être si on peut te voir si dimanche, on va toujours pas continuer. Il dit, mais pasteur, pasteur, j'avais suivi la prédication, j'ai bien entendu quand tu. Tu as dit que et un fils de Dieu ne peut pas aller écouter à gauche et à droite, effectivement, tu de dit j'ai compris quelque chose parce qu'il dit, moi ici, j'avais été écouter telle, telle chose à tel endroit effectivement je commençais à sentir effectivement dans mon cœur effectivement ceci si, si, et cela dit mais alors je me posais bien la question j'ai dit mais mon frère c'est pas moi c'est que le Seigneur te fait savoir parce que c'est pas normal qu'un fils de Dieu auquel le Seigneur a ouvert les yeux, effectivement, que tu sois comme un vautour qui mange à tout, à n'importe quoi. Je n'ai pas dit ça à lui comme ça, je, je, je parle à, à vous qui m'écoutez, évidemment. Aussi. Et, parce que je, je lui ai répondu. Bah, Aujourd'hui, tu vas, tu vas brouter là-bas, tu vas manger ceci, tu vas manger cela, à gauche et à droite. Tu, tu, tu, tu, tu avales de tout ce qu'on te retrouve avec tout le monde. Non, mon frère et ma sœur. <rire> on, on doit savoir où. Parce que c'est d'abord, c'est le Seigneur qui doit te conduire. Il doit te conduire, effectivement. Il te place à pouvoir savoir... Ben, c'est ici que tu dois commencer à pouvoir être nourri. Alors accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Je le disais, tu vois, mais sur Internet, mais vous avez tout un tas de... C'est pas l'expression, mais je ne sais pas, ben, parce qu'on va dire, oui, ce frère ici, se prend pour qui ben, Je me prends pour rien. Mais vous allez écouter des choses, mais ils ne vous en amèneront jamais à un changement. Ce n'est pas possible. C'est pas que, quand vous voyez, effectivement, ah, un million, tous ces millions ou de deux millions qui ont suivi, qui ont écouté ces gens, ce monsieur ah, c'est un prédicateur. Enfin, le Seigneur n'a jamais dit qu'il faut suivre voilà, les millions, non. Il y a un petit troupeau, en fait. Là où, d'ailleurs, le Seigneur est qui parle, et prêt que la parole de Dieu est prêchée, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Non, tout ce que vous voyez, les pantins qui sont là, Et nous on a 10 millions qui nous suivent effectivement, mais que 10 millions les suivent, Dieu ne m'a pas demandé, moi je cherche à ce que 10 millions me suivent, il m'a seulement demandé moi à prêcher la parole de Dieu, et les vrais enfants de Dieu vont s'accrocher à la parole de Dieu, mais c'est à vous de pouvoir voir ce que vous désirez. Dieu soit béni, il dit, mais frère, je compris qu'effectivement, moi, je ne peux plus écouter ceci et cela, dit ce que je comprends, ce que je dois écouter à la parole de Dieu, dis, ah frère, que Dieu soit béni, parce que les uns et les autres, on peut penser effectivement qu'on les refuse d'aller écouter. Non, j'ai toujours dit qu'effectivement, chacun de vous, j'ai toujours même dit que, si vous voulez même aller à l'église catholique, effectivement, même pendant la messe de Noël, effectivement, allez-y. Personne ne vous, ne vous refuse parce que les gens disent, oh mais, et non. Ici, nous sommes libres. Chacun de vous est venu librement, il écoute librement. S'il veut mettre en pratique, c'est son droit. S'il ne veut pas mettre en pratique, c'est aussi son droit. On n'oblige jamais personne ici. Et puis, je n'ai jamais dit aux gens, restez, restez ici, restez ici. Jamais. Vous n'avez pas entendu parler de ça une fois Jamais. Chacun de vous qui vient ici, il est libre. S'il trouve que bon, ce monsieur ne le plaît pas, ben, je vais trouver un autre pasteur. Allez-y, trouvez le pasteur que vous désirez. C'est simple. Mais simplement, ce que nous, nous devons comprendre, que nous devons simplement avoir la conduite des saintes. Alors si nous sommes appelés à la oui, lumière du monde, oh. qu'est-ce que cela veut dire pour nous, en fait Parce qu'on nous a bien dit aussi, lève-toi. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu s'adresse. Vous pouvez peut-être là m'écouter, mais vous avez beaucoup de cogitations, c'est-à-dire que des pensées qui passent dans votre tête, effectivement. Vous n'êtes même pas attentif, effectivement. Donc Dieu ne s'adresse pas à toi. Mais Dieu s'adresse à celui qui est attentif. Je voulais toujours rappeler cela mon frère et ma soeur. C'est bien de pouvoir se connecter, c'est bien. Mais si vous vous connectez, vous êtes distrait. À quoi ça vous sert Ça ne vous sert à rien. Ça à absolument à rien. C'est que simplement que un, un, un, un devoir moral. Simplement, ah, je me connecte, ça ne sert à rien. Prenez l'exemple, je vais terminer par là. Lorsque le Seigneur est sorti du temple, effectivement, les disciples lui ont dit, mais voici dans les temples. Dit, il ne restera pas Il ne sera pas ici pierre sur pierre qu'il soit renversé. Si c'était des gens distraits, a dit, « oh, il a parlé. Mais non. Ils étaient très attentifs, Il dit :« pardon alors, dis-nous quand cela arrivera-t-il. Vous avez la certitude On voir écouter, effectivement, dit. Voilà, c'est grâce à ces personnes-là qui étaient très attentifs, qui étaient moins conscients de la question. Ils ont posé des questions qui nous ont éclairés aujourd'hui. Mais s'ils étaient distraits. Comment allons-nous savoir qu'il y aurait des faux prophètes, il y aurait des faux rois, et que l'Évangile, tout ça, mais c'est parce qu'ils ont posé des questions, parce qu'ils étaient tellement concentrés En cela, effectivement, aussi. C'est pour ça que le Seigneur leur a dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse richement. Lève-nous, parce que le temps file vite, on ne pourra pas rester plus loin. Nous allons nous lever, nous allons prier. Contemple mon Dieu sur son trône, béni. J'ai été à ses pieds nos pouvoirs, c'est le, le bonheur éternel dans le ciel. Jouir d'une paix infinie